Hey, hey. Salut, j'espère que tu vas bien. Moi aujourd'hui, grâce à Dieu, je vais encore bien. Je me présente, je m'appelle Caroline et si tu ne me connais pas et je suis enchantée que tu aies appuyé sur la vidéo et qu'on puisse passer ce moment ensemble. Si tu n'es pas nouveau, c'est que tu es un ancien et c'est qu'on se connaît. J'espère que toi aussi tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un passage biblique que vous connaissez et que j'ai étudié l'histoire de Jacob et Ésaü quand en fait Ésaü va vendre son doigt d'aînesse à Jacob je m'étais posé la question mais seigneur est-ce que réellement on peut me voler ma bénédiction est-ce qu'on peut voler la bénédiction que tu as prévu pour quelqu'un Jacob il était fort en cuisine il cuisinait très bien et Ésaü, il chassait très bien ok. Euh, voilà qu'Esaïe était parti chasser, il revient de sa chasse et il a faim. Et Jacob avait fait un plat vraiment, ça devait être bon parce que voilà, <rire> ça devait se sentir bon. Ou sinon c'est juste qu'il avait faim, bref. Esaïe avait faim. Esaïe dit à son frère, bah, écoute j'ai faim, donne-moi de ce que tu as préparé. Et Jacob se dit, oh, voilà le moment idéal pour peut-être obtenir d'Esaïe ce que je veux. Il lui dit bah, « Esaü, si tu veux ce que j'ai préparé, je veux en échange quelque chose. »« Ok, qu'est-ce que c'est <rire> ?» Je rajoute un petit peu, donc euh, vraiment, allez lire. « Ce que je te demande, bah, c'est le ton droit, d'Ainès. » Esaü va, va, va peut-être dire au début « Ah ouais, non, pas tout de suite, tu vois. Euh, » il, il sait quand même que c'est quelque chose d'important. Alors, bah, Jacob va lui dire « Bah « Si tu ne me donnes pas, tu ne manges pas. » Esaïe va, va, va faiblir parce qu'il a, il a chassé, il s'est dépensé, il est fatigué, il n'est peut-être pas bon cuisinier non plus. Du coup, il va dire « oh Doigt d'Innes, c'est juste un mot. Je suis né avant, donc je suis né. Il va dire « Ok, je te donne mon doigt d'Innes. » Jacob a le doigt d'Innes. Et euh, du coup, euh, voilà que Isaac, donc leur papa, Isaac est malade, il va mourir et avant de mourir, il veut, euh, bah, il veut bénir son néné, aîné. Sauf qu'il veut bénir son aîné, l'aîné de la famille. L'aîné de la famille, c'est Esaü. Sauf que qu'Esaü a vendu son droit d'aînesse. Okay? Le droit bah c'est quand même Dieu qui lui a donné. Puisque c'est lui qui est né le premier. Et en fait, finalement, c'est Jacob qui va être béni. Qui va recevoir la bénédiction qui était censée être à Esaü, l'aîné de la famille. Alors. Jacob, bah, voilà, c'était pas bien comment il a fait, va lire le passage, vraiment c'est un passage trop intéressant. Et j'ai réfléchi, j'ai dit, mais euh, ouais, mais c'est pas trop normal. Après, je me suis dit, mais ouais, mais en fait, Ésaïe, il a quand même vendu son doigt d'Enez. Ce que j'ai compris, c'est que la bénédiction que Isaac devait donner était rattachée au doigt d'Enez. Je pense pas qu'on peut nous voler notre bénédiction, mais des fois, les choix que nous faisons peuvent faire en sorte qu'on rate qu'on donne, qu'on supprime la bénédiction que Dieu voulait nous donner. Voilà, je te souhaite de passer une bonne journée. Abonne-toi si ce n'est pas encore le cas et si tu en as envie. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Que je te bénisse, toi, ta famille.